parce que tu es une aventurière, parce que te poser, euh, c'est quelque part l'échec pour toi. Tu crées... Ok, alors pour faire bouger tout ça, l'autonomie professionnelle, c'est de la création. C'est pondre un œuf et accepter de le couver, accepter de subvenir à ses besoins, accepter de te transformer toi-même pour faire grandir ce projet-là. L'autonomie financière, ça vient me parler de ton rapport à ta famille. Parce qu'on est dans une société de manière plus large, et de manière spécifique, tu as été dans une famille, et tu fais partie euh, intégrante de ta famille, au niveau génétique, au niveau de l'inconscient, familial, euh, qui me renvoie l'information suivante. Je ne peux rien sans les autres. On retombe ce que je t'ai dit tout à l'heure. Donc, je ne peux rien sans les autres, euh, pourquoi je ne suis pas autonome professionnellement Parce que je suis là pour aider l'autre. Ok, voilà, c'est pour ça. Donc ça, c'est un des verrous qui t'empêche d'évoluer plus, plus vers l'autonomie professionnelle parce que tu as l'injonction d'aider les autres et pas de t'aider toi-même. Voilà pourquoi c'est difficile de s'engager envers toi-même, d'avoir de l'énergie pour toi-même. Donc, tu as toute l'énergie qu'il faut pour Aider l'autre, donc jouer à la mère Teresa, mais à aucun moment tu n'as l'énergie pour toi, j'en reviens à la thématique du soir, de reconnaître toi-même, prendre soin de toi, prendre soin de tes besoins. Alors, qu'est-ce que tu te caches Et quelle est la vraie question Quelle est ta vraie demande Alors, c'est une énergie en, en lien avec l'argent. Alors, c'est quoi ça euh... Alors, ouais. Ta vraie question, c'est pourquoi est-ce que je me cache Pourquoi est-ce que je me bafoue comme ça Pourquoi est-ce que malgré que tous mes bourreaux soient morts, soient éloignés de moi, que mon environnement soit propice, pourquoi est-ce que je m'auto-sabote Et là, arrive, on arrive à une sorte de plafond de verre inversé. Pourquoi est-ce que tu t'auto-sabotes alors que tu as toutes les qualités en toi Pourquoi est-ce que tu t'auto-sabotes Qu'est-ce qui fait que tu t'auto-sabotes Ça me parle de vengeance envers soi-même. Ça me parle d'auto-flagellation. Ça me parle que tu n'es pas assez doué. Tu n'es pas assez doué selon tes propre, propre critères pour jouer dans la partie avec les autres, pour apporter tes règles au monde extérieur. Tu te contentes d'être une sorte de demi-toi-même qui est là juste pour faire figuration. Et l'image qui me vient, c'est l'ombre de l'Utiluc. Tu es l'ombre de toi-même. T'effacer au profit de l'extérieur, au profit des règles extérieures, est ta priorité. Voilà pourquoi tu n'es pas autonome professionnellement. Donc en fait, il ne s'agit pas forcément d'autonomie professionnelle. Et il s'agit surtout pas d'argent, même si c'est affilié, dans le fond. Il s'agit avant tout bah, ce que je te dis jusqu'à présent. Si je renvoie l'info dans mon groupe, qu'est-ce que ça dit pour tout le monde On est à la recherche de quelque chose qui nous d'un point d'attache à l'extérieur ça c'est un, un premier étage qu'est-ce qui a créé ce système de chercher une structure une, une encre à l'extérieur c'est ah d'accord, on se pense instable quelques... il y a quelque chose en nous qui voilà c'est ça, là c'est en train de remonter ouais, ça c'est cool euh... on se... On se sait instable, on vibre, je suis instable. Je ne suis même pas fiable pour moi-même. Voilà ce que ça renvoie pour tout le monde. Je ne suis pas fiable, donc je n'ai pas le droit de m'attacher à moi-même. Je n'ai pas le droit de devenir ma propre référence, mon propre héros, ma propre héroïne, mon propre génie. Il y a une sorte de plainte derrière tout ça. On a soi-même, on avait un champ fertile, on l'a rendu aride parce qu'on y a foutu des, des intrants chimiques et on se demande pourquoi rien ne pousse. On se demande pourquoi on est malade. On a le trésor devant, nous, devant nos yeux, les amis. Le trésor est juste là. J'ai presque envie de dire que le trésor est ce qu'il contemple. le personnage que vous êtes maintenant. Qui vous êtes avec vos qualités, vos défauts. Ce sac rempli de plein de besoins, d'énergie, de pulsions, d'étrangeté. Ah mais oui, c'est ça le mot qui vibre. C'est l'étrangeté. À quel point est-ce qu'on est, -ce qu on, est On se sent étrange par rapport aux autres et par rapport à soi-même. Et c'est ce regard sur nous-mêmes qui nous fait nous décaler. On prend ces étrangetés comme des, comme des tares. Voilà, c'est ça. On se pense, voilà. C'est un peu le... Euh, pas, je ne pense pas que ça existe, mais ce complexe de la malformation. Voilà, c'est ça. OK, c'est en train de bouger. C'est le complexe de la mal malformation. On se regarde dans un putain de miroir déformant et on pense que c'est notre qui on est, que c'est notre corps, alors que c'est juste un miroir déformant. Et la, la ressource à aller chercher, c'est de se contempler par soi-même, d'aller accepter nos ressources, d'aller les d'ouvrir la porte déjà à nos ressources, ou plutôt de prendre en compte nos ressources qui sont déjà existantes, qui font déjà effet dans nos vies. Si je ramène ça dans l'humain et de les apprécier, de les apprécier, c'est-à-dire pas de se forcer à les apprécier, à les... comme si on était aimable avec elles, mais simplement à prendre le temps de ressentir les effets qu'ont ces talents, ces ressources, ces... ce génie sur nous, sur nos vies, sur l'extérieur. Et ce que ça me dit en fait, ce que ça renvoie pour tout le monde, c'est qu'on cherche à tout prix une confirmation de l'extérieur que je suis bien comme ça. Comme si on était en quête. Un, une sorte de, de, de quête inassouvie, une soif qui ne peut pas s'étendre, euh, je sais plus. Une soif qu'on ne peut pas. Euh... J'ai oublié le mot. Bref. Une quête euh, qui durera éternellement, c'est l'idée. <rire> J'ai grave bugué. Une quête qui durera éternellement concernant qui je suis. On quémande à l'autre qui on est. S'il te plaît, dis-moi qui, qui je suis, dis-moi qui je suis, dis-moi qui je suis. Et cette vibration, en fait, nous tire vers le bas. Voilà, ok, c'est bon. Merci pour ta question, Béatrice.